Le saviez-vous Si tous les non-abonnés de ma chaîne s'abonnaient maintenant, avec un calcul simple selon le cosinus de la tangente du cubitus, on ne serait non pas à 28 304 abonnés, mais bien à... 53 504 C'est vraiment le buzz. Non mais imagine un peu le truc que ça pourrait être vraiment génial Bon, on en était où 13, c'est le chiffre de l'assassin. Sérieux Ah, bah salut les gars Ouais là je... Oh, bouffée de chaleur. Gep et Nanox sont là. Ah. Si le village les voit, ils vont les tuer. Il faut les prévenir qu'on est là. Pour ça une idée de génie me vient en tête. Bon bah va falloir qu'on commence... C'est Courez, courez, courez, courez Aïe, aïe, aïe. Et Nanox ils se parlaient tous les deux, je les ai interrompus. Ils sont mis à rire et à partir. Ouais c'était sûr. Allez. Oh, putain. Ouais. Pardon... Euh... Ouais, je vois ça. Ouais, tu prends pas de KB Non je suis contre un bloc. Se lâche là. Oh putain, oh, j'ai fait crever. En gros oh, c'est le LGB je crois Ah, Oh, ouais, mort, ouais, le ça, oh le non, je suis mort c'est le GB. Oh je vais me hein. C'était l'histoire d'un homme qui savait qu'il était temps pour lui de tirer sa révérence. le truc c'est que c'est manuel pas Bah j'ai enfin, deux cœurs. La hein. ah, vraiment deux cœurs. Voilà. Et moi aussi j'avais deux cœurs gros, j'en avais rien. Non arrête, arrête, arrête. Arrête C'est l'histoire d'un homme qui avait eu une deuxième chance. Et si vous êtes ici, c'est pour l'accompagner. Et il est grand temps de vous montrer l'histoire de cet homme. L'histoire d'un loup-garou blanc. ...l'histoire... du le blanc. Et je suis Et je suis Petit papa Noël Je <rire> suis fatigué Je suis fatigué J'en peux plus de moi Tu veux pas me tuer, s'il te plaît, Jean-Marc C'est quoi ton problème, en fait Je non, non, je suis fou non, mais... On dirait qu'il est bourré, mais archi pas Archi pas Je suis pas bourré... Imaginez cet homme alcoolisé, quel cata Mais tout ouf Imaginez-moi alcoolisé Mais regardez comment je suis maintenant, mais imagine... De tous les genres des private games j'ai le score le plus haut Mais il troll aussi Mais il troll et là, les choses sérieuses commencent. Attention Et je suis Et je suis Les gars, c'est la sauce Les gars, c'est la sauce Les gars... Les gars, faut que je vous avoue quelque chose. Les gars, il y a deux voyantes dans la game. Les gars, il y a deux voyantes dans la game. Les gars, il y a deux voyantes. Les gars, il y a deux voyantes. Il y a deux voyantes, les gars, dans la game. La tâche s'annonce compliquée. En effet, comme je viens de le dire, il y a bien deux voyantes dans la partie. La voyante bavarde et la voyante non bavarde. En effet, Liba a voulu essayer quelque chose. Plus de loups, plus de voyantes, plus de carda... Gagner cette game relève d'un exploit surhumain. Je vais devoir jouer comme la reine des putes. Oh, mais oh, il va me falloir tellement de gâbles. Oh. oh, merde, je n'ai rien. Je n'ai rien. S'il vous plaît, trouvez-moi des choses. Trouvez-moi des choses. Je veux des choses. Oh, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Oh Diamant Merci les viewers Oui J'ai un diamant Faut que je sache si j'ai une bonne team. Dans tous les cas j'aurai une bonne team en fait, il y a beaucoup trop de loups pour que... pour que ce soit pas une bonne team. <rire> Mais j'ai la pire game Mais j'ai la pire game La pire de toutes les games jamais hostées sur ce putain de serveur, c'est la pire de toutes De toutes les private games qu'on a fait sur ce putain de serveur, c'est la pire Je ne pouvais pas avoir une pire game Deux voyantes. je sais pas combien de loups-garous ils sont tous les rôles inutiles, anciens anges, tout ça là Y'en a pas est Trop mature pour ça, c'est vrai je suis trop mature pour faire des. Eh, eh. <rire> Marteau piqueur Marteau bicheur, oh Ok, LG Roll. <sus> Pourquoi C'est on fire en fait. Je suis mort. Je suis mort. Je vous les fasse, quoi. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Je, Je n'ai plus envie de vivre en fait. Je ai plus envie de vivre. Oh merde. Et comme la dernière fois, c'est l'histoire d'un homme qui avait déjà perdu tout espoir avant même d'avoir commencé ses actions. Une composition un peu différente. Une équipe de loups trop forte. Cet homme avait envie de briller auprès des autres hommes. Mais du vide n'est une étoile. Et de cette étoile n'est un homme. Oh merde. Vraiment la team sur 20, mais j'ai la pire team imaginable. La pire, hein. La pire, hein. Vraiment. Hein. Jamais passé ça en hein, LG. Hein. Jamais. Hein. Un no luck sur le tirage. Hein. Je vais devoir sauter des AG dès le début. Il va me falloir des gappels. Mais j'ai pas de gapoles. Oh merde. Non mais après vous vous dites. Après vous, vous dites que. Putain t'es nul en tant que loup garou blanc. T'es nul en tu T'as aucune stratégie. Mais tu veux que je fasse quoi mon pote Tu veux que je fasse quoi Ma team elle a jamais été pétée, aussi pétée, la compo a jamais été aussi pétée. Y'a deux voyantes Je suis niqué par le village et par les loups Probichard, il transpire des fesses. Actuellement mon siège est mouillé. Putain, je vais devoir acheter un nouveau siège. Faites des dons, j'ai besoin d'un nouveau siège. Ça va très bien Vous allez bien Ouais ça va, ça va. Ouais. Oh nono boy qui était bien un petit loup. Oh quel dommage. Est-ce qu'il y a un citoyen Oui, il y a un citoyen. <rire> je oh ouais, yes Bon bah du coup, je sais. Hein. Oh, non, il n'y en avait que 3... 3 minutes 2. Il en reste un. Bah ouais, voilà. Allez, nick. Maintenant, on passe. Mmh... Je ne vais pas vous, vous, vous faire chier. Non. Ok, alors y ça, on va poser ça, on va poser ça. Reposer ça. On va poser ça. On va poser ça. Une puce d'un Rolf. Oh, il a... Oh merde. Il y a une feuille là. D'accord. Eh, hey, mais cette map, on l'a déjà utilisée Non Ok. J'en veux veut c'est bon, ça va. On se fait attaquer. Hello hey, Vous Allez. êtes d'accord que cette map, on l'a déjà utilisée je sais pas. Hey, la dernière. La dernière fois qu'on a eu cette meuf j'étais LGB. <rire> la dernière fois qu'on a eu cette meuf j'étais LGB. Libre, Lib, Libre. Cette map on l'a déjà eu oui. oui. Ok ok je suis pas fou. Ouais, salut oh, salut tous <rire> J'étais vraiment LGB. J'étais vraiment LGB la dernière fois que j'ai eu cette map les gars. La dernière fois qu'on a eu cette map j'étais LGB. Je rigole pas. Je ne rigole pas. Ah, d'ailleurs, je veux bien des infos, parce que du coup, bah, j'ai une revue. Bah, du coup, moi, je suis. bah j'ai croisé une user de Chovax, Narco, c'est tout. Ouais. Et Toz. Moi, je vous ai croisé, vous. Toz, mais Toz, il était bizarre, alors je suis parti. Pas il a pris les votes, en fait. Ouais, je. Bon, là, il a pris les votes, donc c'est juste pour ça. A mon avis, c'est le petit vote couple. On sait jamais. Petit vote couple sympathique. Bah, j'ai pas. Jure mon frérot Naxor. Ah, bah. J'en ça. Mais euh, euh, euh, c'est euh, qui qui a une potion alors La vie ma mère qui J'ai entendu quelqu'un acheter une potion tout à l'heure. Ok. Peu, est de quoi vas <rire> <rire> <Quoi> <rire> bon, Ouais, Il y avait, avait 6 okay. sur les arbres avec Naxor, sa... gros il a sauté Naxor devant tout le monde il a sauté Attends, Naxon. attends, attends, et il lui, il lui, il lui, t'as dit que Sofa il Sof Sof le défendait oh, Narko, Oui, Sofa il le, pas, le, bah, défendait. Si Sof bah, le défendait Bah si Sofa il le défendait, c'est-à-dire Sofa est l'a aussi en fait Bah si BySlide est loup, Sofa est loup Mais Basset, tu il a sauté quelqu'un Mais il s'est barré aussi Hello Mercuro T'as pas de diamant en fait, justement, je cherche un diamant. Tu me donnes ton diamant si on tombe sur deux chiffres différents. Ouais? Tu un à Ouais? T'es en train de je l'avais pas vu. Ah, attends, mais Mais putain, mais pourquoi? Bah, parce qu'on est sur que t'es loup en fait. Voilà. T'as défendu Basset comme un enfin, porc. En vrai, y'a rien de sûr, mais y'a. Ouais, on espère. Eh, je vous fais confiance sur le moment, les gars. C'est bizarre. Ouais. Ouais, on, on, on espère. espère. On, on hein. espère tous. Ouais. tous. pas loup hein Bah, on verra bien, hein, ouais. écoute, hein. Moi, j'étais hmm. pas là donc euh. Alors, alors, <rire> alors, alors, ça, alors, il ilu une ilu, ilu narco les gars. Je... <rire> il eu une hardcore et c'est déjà une bonne chose. On élimine la voyante bavarde, et on remet la faute sur il et une Un joueur en moins, aucun soupçon sur moi. Ok, Merde. mais mais ma terre, bah, je... ça, à chaque fois tu remontes, faut le faire. Mais moi aussi, bah, en vrai, j pas moi aussi, quoi. J'ai une épée en fait, Pourquoi vous tirez sur Mercuro Ah, il a, oh oh un... a oh un... Est-ce ah, est que, est que je pourrais avoir un peu des s'il te plaît Parce que je sais que tu faisais rien. J'ai de l'or si t'as la, la pomme rouge. Tu veux pas de pomme rouge Tiens, la rouge. Tiens, une deuxième. Non, non, non, justement. Tu vois, ce qui était avec Sofine a dit que. Que Sophie n'avait pas du tout défendu Slide. De du coup, c'est une heure, toi, qui importe n'importe quoi. Et donc, c'est un peu chaud. Bah, ouais, il a... il a voulu attaquer Psychose, je crois, c'est ouais, ce que j'ai entendu. Go, go, go. Ouais. Ok, ok, go, go, go. Bah, j'en sais rien, justement. Bah, go. Mais non, il est une heure quoi Il était pas trop loin, en vrai, c'était trop loin. Il était avec Chobax et il parlait, donc je pense pas que ce soit mais. Bah, non, ils auraient buté Chobax. Ouais. Vous êtes sûr du rôle de Chobax Non, mais apparemment, je pense qu'il est safe. Comment il. Oui. D'accord. Ah, bah, il est là. Il reste un là alors, alors alors. Ah y'a Bayside aussi Ouais ouais Y'a plus personne, y'a plus personne, c'est qu'un Tu m'auras pas comme ça gros Ah bon J'ai pas d'arc les gars On est trop là, on est trop par contre On est trop là par contre Les gars, les C'est C'est euh, ça veut dire que c'était quelqu'un, euh, je pense que c'était quelqu'un du qui, groupe qui était là Avec hein qui il traite, avec qui il traite, ah, et avec qui dans le groupe au moment où il est revenu pour, pour, pour qu'il ait confiance Bah c'est ça hein, il bah, y avait y qui En fait il est là-haut les gars, il est là-haut, t'as vu qu'il tient des flèches, tient des flèches Mais j'ai pas d'arc, j'ai pas d'arc Ah t'en reste un by-7 en coup, non s'il vous plaît pas reste un by en coup C'est ça la question Mec, by Mercuro Rurur en vrai, en vrai Psycho, il est possible avec toi Mercuro, donc en parrain du temps il est possible avec du coup, il y a une couille dans le pâté, mon pote, hein, je te le dis. Ouais, bah, c'est plus une couille là, c'est un membre entier là. Voilà, ouais. Olive, il léger. Mmh. bah, oui. Pourquoi personne qu'il nous saute Bah, je sais pas. Du moi, je connais rien de la game pour l'instant, je t'avoue que. Ah bon comment... Là, tu l'as moyen de bavard, mais c'est moi qui est loup. On a vu slide en bas je l'ai pas vu en fait. Je l'ai pas vu en fait, hein. A qui A qui A qui J'étais pas là. Hein. J'étais pas, <rire> pas, pas là T'étais pas, pas là. Allez, allez. A ah d'autres. Bon. Il est 100% loup. Non, non, non. Narco et Ilucure. Déjà tu un innocent Décide de tenter le coup sur Restum. Qui est le loup-garou Je dois récupérer le heal. Je suis sur lui. Vous allez voir, le par contre, je vais pas ficher Par contre, s'il est pas ah, loup, gros, les gars, si les, les gars, les gars, les, les gars y'a y a rien d'autre là. S'il si, si <rire> est pas lourd là, c'est pour. Bah, s'il bah, si si est pas s'il est pas lourd, on est juste pour. Ok, mec, tu sais que là, j'étais en train de. Par contre, les mecs qui prennent les gaps alors qu'ils ont rien fait du fight, ça J'ai pas pris les gaps moi. C'est pichard, c'est pichard. Bon, j'ai 12 gaps Moi, je voulais juste le plus. Non, voilà, j'en ai 12. Mais gros, j'en ai qu'une moi. De base, non non gros, la, vie mère, oui. la vie de ma mère, la vie de ma mère que j'en avais. Le gros la vie de ma mère que j'en avais une de base. Mais gros, j'ai une épée en fer Regarde mon minage, j'avais ah qu'un plastron quand je suis arrivé au 0-0, j'ai rien miné hein Ah je, je veux bien les bottes, les bottes en diamant, c'est moi Je les pichard, il doit non le non, ai pas eu. Ai pu... Non j'ai pas eu, j'ai pas eu. Non j'ai ni plastron ni rien. Le back, okay. Et quelle occasion, quelle chance que j'ai récupéré toutes ces gapples. Je n'ai quasiment plus besoin de me soucier d'huile, de toute la partie. Juste de ma stratégie. Je sais pas si je peux te faire confiance mais je le baser quand même. Ah t'as pas un cœur par là Euh non. On On saute psychose maintenant. Et au moment où on découvre qu'il n'y a pas bah ça sera la nuit et on peut les autres, ça te dit maintenant Ok. 100% sûr. Fais-moi confiance, Liban. Hein. 100%, ouais. 100 sûr. C'est en plus les scanners que tu il lui avait dit. Je sais pas. Je sais pas, rien loup, ah. psychose D'accord, psychose loup. <rire> mais pourquoi tu m'attaques oh. Mais tout le monde le sait en fait. Ah bon C'était avec Rastom aussi D'accord Y'a plus l'où Il est lgb, il est lgb ah ouais. Pourquoi crie la cause du lgb maintenant Pourquoi Lib n'a pas attaqué psychose comme prévu Qu'est-ce que l'homme doit faire il y a Pourquoi pour... Attends. Y'a Stelk ouais, qui m'attaque derrière Y'a Stelk derrière Y'a Stelk derrière, y'a Stelk Tu es 7 tu es tu seul Il est en couple et à ce moment-là, je ne comprends donc plus rien. Gap est mort de la main de Lib, alors qu'ils étaient censés attaquer Psychose. Psycho est mort de la main de Byslide, qui est dans l'eau, en train de fight. Et pourtant. Qu'est-ce qui se passe Attends, viens, faut, il faut aider ouf, Mercure. Là, il fait mal. Bouge Mercure, bouge, bouge, bouge, bouge j'arrive pas à tirer. Ne cherchez pas plus loin, aucun des deux n'est mort. Les deux ont respawn. Hey, Aidez-nous Mais bah, qui Mais qu euh, bon, on a pas tapé Psychose, on a tapé Gap. Ouais mais clairement ça qui sont un c'est pas forcément ça le jeu on est d'accord que t'es pas LGB Side, on est d'accord que t'es pas l'gb je te fight plus excuse-moi excuse moi excuse-moi -moi, excuse j'étais t'ai On est d'accord t'es pas, je pas GB suis juste une grosse grosse Ok, c'est libre le LGB en fait il vient de sauter guet Sérieux Mais oui il a été respawn mais il vient de sauter que. What Mais il vient de sauter bah... devant les yeux monsieur t'as des gaps un peu ou pas L'équipe que t'as pris je te jure j'ai plus rien Il y a deux mais je me tire salut oui. Allez, allez, allez, il me fait courser ah Il m'a défoncé, il m'a défoncé Mais C'est qui derrière toi Mais bah Il m'a défoncé, je l'ai fight en fait et Ma stratégie commence à se mettre en place J'ai dit à BySlide que Lib était le loup-garou blanc Et je fais croire à Lib que BySlide m'a attaqué Ils vont s'accuser entre eux Manipulation Euh, les gars, les gars, les gars, les gars, je vais me faire sauter par Bayside et Lib. Euh... Bah vraiment, vraiment, vraiment. Et, par... side, il avait sauté plus de et Lib, il a sauté, et gap. Et... Et gap est pas a sauté Gap. Et Gap est pas mort. Et Gap est pas gap gap mort. Gap. gap est forcément infecté. Hein. Libre a sauté gap. Ben... Bah Lib a sauté Gap. Oui. Et, lib a sauté. et devant mes yeux. Mais non, mais non, non, non, non, non, non, je disais rien, je disais rien. Non mais vraiment, ah vraiment, et je me suis fait, fait fight, et mais c'est il hein, gap, gap est mort, hein. Gap est mort, il est mort devant mes yeux, il est mort devant mes yeux, oui. c'est Lippe qui l'a sauté psychose et gap correspond. Bah, a, bah du coup oui, s'il est pas mort il respawn Bah il est mort devant mes yeux dans l'eau là Mais je t'assure que Gap est mort Mais Narco, Narco, Narco, la vie de ma mère, demande à Mercuro, demande à Mercuro, demande à Mercuro, mais Narco, je t'assure que oui il pas avoir les deux respawn en fait, y'a pas de sorcier, gros Mais, mais y'a un affecte père des loups ah, Y'a un affecteur des loups Mais gros C'est Lib qui lui a mis le dernier coup, C'est Lib qui lui a mis dernier coup, vous Lib est LGB alors C'est Lib lui a mis le dernier coup alors qu'il était LG et que Gap était... Je m'infiltre désormais auprès d'un village en sang et en ruine Plus aucune organisation Et actuellement dirigé par le chef narco Il me pense peut-être suspect mais non pas de réelle preuve Mes propos étant véridiques Lib Gap, by Slide, leur priorité, ma priorité Slide a tué un loup Slide est pas lgb, mais il a tué un loup Donc il est en couple, sûr Voilà, sûr, Maintenant, à savoir avec qui Donc il suffit de le tuer pour voir Euh, il y a Gap contre, on est trop. Ah, Matox De toute façon, mec, par exemple, tu sais pas tu sais très bien que je pas infecté. Lib, il est soit en couple, soit méchant du coup Peut-être en couple, avec by Parce que Guillaume, genre tu sais très bien que je suis pas infecté Parce que je suis resté toute la game avec toi Et genre tu sais très bien que je suis pas en couple parce que je veux tuer baseline, et j'en je suis pas tuer... Pfff, Mercu t'as des capels oui, Merci Pfff, cou... Je comprends rien à la game, je comprends rien à la game Mercu Dans tous les cas, psychose également intéresse, donc dans tous les cas il y a l'ancien Mercure je comprends rien à la game c'est insane hein. Moi je vais tu sais quoi je vais, je vais me contenter de troll et de faire des des, des des. des trucs de merde Parce que vraiment je ne comprends rien je ne comprends rien à chaque fois que j'essaie de comprendre et eh ben non c'est pas lui c'est gros, pas... bah, je faisais confiance je, je fais confiance à Lib, il commence à sauter euh, Salut Polix Je fais confiance à Lib, il commence à sauter oh, psycho, ouais. Psychose, psychose était apparemment gentil Et après il saute Gap Donc il a sauté un méchant et un, il est gentil dans le tas Je sais plus à qui faire confiance Il se passe pas quoi ça. ici Dès <rire> que qui euh, Gap, il a commencé à sauter de psychose ils ouais. ont suivi, mais après, ils sont allés sur Gep en disant qu'il était LGB. Et ensuite, Kibo s'est fait tuer par. Euh, et. Gab s'est fait tuer par lui. Rien compris. Pour... <rire> je sais pas quoi penser de ces games, Lucas. je sais pas. <rire> <rire> oh, baissez, baissez, baissez! Ah bah non, j'arrive pas. Ah bah non, j'arrive pas, en fait. Oh là là ça fait mal Oh non Oh non C'est J'ai Yes Il faut des cas T'en ouais, as combien la Oh. Je fais de slide en fait. Bah si je fais de slide en fait. Il est où il est Euh. Il est où slide là Bah il est en dessous Il vient de tuer Mercuro là Putain t'as raison en plus. Bah oui Bah en fait je veux bien il est pour récupérer son casque parce que mon casque il va broke Ah bah attends y'en a pas un là Il y en a un par terre en fait. Attends mais qui dit que. Qui dit que tu l'as pas tué c'est beau, ah oui, genre. Bichard euh... enfin, qui dit que c'est pas toi, pas les, vous qui avez tué. Mais gros, je me fais courser par, par euh, Byside depuis tout à l'heure. Il y avait Pollux, mais, mais, bah, il... mais il nous a 1v3, mais là, on était enfin. là. Ah, mais oui, mais je peux pas. Enfin, je veux Mais il nous a 1v3. Si t'étais vraiment en difficulté, t'aurais fui. Bah, j'ai couru. Mais il était en dessous, il était en dessous, il était en dessous. Je viens de récupérer les back de Mercuro. Il était en dessous, j'avais besoin des back C'était un risque à prendre. Ouais. Bah, si, en fait. Bah c'est pas... Mais en fait c'est pas être bizarre, c'est vraiment sérieux Il était en dessous et en plus vous étiez à côté Il me fallait ces gappels, gros j'avais une gapel Bah parce qu'il est trop chaud je sais Allô. pas, il, Nartko, Nartko, Nartko. Il, il est chaud mais je sais que t'es dans le... Non mais je pense... Les pas pas que... est psychose loup Ouais c'est le coup, ils ont tué... Bah pas coupe là. Ouais c'est le coup, c'est le coup... du coup je pense psychose... Non non non non c'est pas coupe. Si si si c'est le coup, c'est le coup. si, c'est pense que je peux il est mort hein Il est ancien. Il est ancien. Ouais, Psychose est ancien. Et il a perdu une vie. Et après là, Il, il y a slide là, slide là. Est, euh, est enfant... Non, c'est gap, c'est gap. Non, c'est gap. On est trop, on est trop, on est trop, on est trop, ouais, on, on, on est trop. Non, on est quatre là. Non, on est cinq, on est cinq là. Ah, mais on est cinq. On Je propose de, de que Bichard se casse parce que j'ai pas confiance. Ouais, d'accord. Ah bah, yes, ah bah super. façon, c'est toujours l'Arabe qui est mis de côté. Mais non mais je vais pas pouvoir unver un V1 gap en fait ah, <rire> Je lui dis vrai, moi, je veux... un V Gap de nuit euh. Non ce que, ce que, ce que, ce que pensait du coup pour slide c'est que... Il est derrière, il est derrière les gars Il est derrière hein Si si, si, si je m'arrête je meurs hein Si je m'arrête je meurs hein. Si je m'arrête je meurs, hein. si je je meurs, ouais. je meurs hein. Il faut trahir le village J'attends que Gap se rapproche assez pour pouvoir les attaquer Il est désormais temps de passer avec les loups FDP dans en fait c'est pas possible Mais non mais non gros gros c'est mais je te mais promets que je suis pas écrit Ça peut être Matok ça peut être même Narco Narco comment t'as survécu la seule personne qui j'ai appris peu cauteur c'est que je bah en fait en fait je peux pas je peux pas m'arrêter si je m'arrête je meurs j'ai mis en temps non c'est chaud non c'est chaud elle j'ai baissé sûrement elle cœur de cœur ah là clique, clique. j'ai maugère j'ai maugère j'ai maugère j'ai maugère j'ai maugère j'ai je suis mort je mort j'ai plus de vie j'ai un cœur j'ai un cœur non tu pourquoi il t'avais pas j'ai un cœur mais non mais j'ai mais non mais non mais gros j'étais pas au milieu de hein il s'était juste derrière moi C'est la nuit les gars, hein. c'est la nuit hein. C'est la nuit on peut rien faire Putain en vrai il y a peut-être deux, peut deux, deux taupes dans, dans la maison là Deux ça C'est impossible mais bon Bon bah weshotez moi si bichard. vous voulez hein. Et Mais pourquoi il t'appait pas Mais quoi pas il s'était je... derrière moi Mais t'avais pas de boost gap à la base Non, Bah si mais je fait qu'il s'est suffisant qu'on le by-sign en fait En sous nous il y a by-sign Contre, on est, on est loin, ah putain je crois qu'on est... Ah putain oh, je Ah ah ah ah ah ah de non, mais Pourquoi, il à Ils le coup, ah ah ah Ouais, pas pas une... Coup Bichard, Liv est en couple avec like, Picos Ok, ok. Et vous êtes sûr qu'il n'est pas LGB Non, il est, il y est y pas joué avec le le Les gars, les gars, montez, montez, montez. On aurait dû tellement sauter avant, Bichard. Vas-y, c'est vas-y, vas-y. Je suis au dessus, je suis au dessus. J'ai trop trop mal joué toute cette game sur le Oh, genius Non, mais les cartes sont tellement en cancer. Ouais, il est... On l'avait hein si putain. Hit, hit Vas-y continue, continue, continue, continue Vas-y, vas-y. On va en avoir 53, hein, parce que Pardon, pardon, pardon je voulais pas. Masse. Oh je fais très c'est pas possible. Vas-y, vas-y, saute, saute, saute. Il est où Il euh, est mort Il est parti Ah bah ouais. Nice. Oh là là Je sais pas comment il est mort. Attends. Matox Matox oh, il a tué falloir qu'on back. Vas-y il est le 13 dégâts PG ou pas 13 dégâts pour toi, Bichard. Tiens, je peux t'en passer une deux, deux. Un nouveau joueur vient de rejoindre notre camp. C'est certainement le voleur, Matox. Il faut qu'on le retrouve très rapidement. Viens pas, de toute façon. Hein Viens pas, de toute façon. Et gros, euh, Lib et LGB en couple avec Psychose Mais euh, je comprends rien. Parce que. Mais gros, il reste plus qui en LGB euh, Il reste que nous deux Euh 3 Ouais, l'IB Ah non, il y a quelqu'un d'autre. Il y a Matox Ah non bah non! Ah si? Si, ah si si, si Matox! Matox si, qui. Le dis euh... pas, le dis pas, le dis pas, le dis pas. Oh, have... Ok. Bah du coup, il faut qu'on aille voir Matox parce qu'ils sont pour son safe. Hein. Je sais même pas si c'était LGB, gros. Ça ah, non non je suis archi -poche. genre le naxor je t'explique, je, je suis un trou du cul, j'avais la... la liste en tête de vraiment tout tout tout, tout le monde excepté ouais. lui Et oh, en gros j'ai paniqué vu que j'étais grillé par tout le monde et j'avais ouais, ouais. la salvation Du coup il fallait absolument que j'agisse mais j'ai paniqué et... et lui je l'ai complètement ma ma oublié je suis... je suis dégoûté pour lui, je me suis excusé mille fois sur le, le... discord Ok ok mais toi du coup je pense pas, j'ai eu des doutes vite fait un moment parce que quand ils ont dit que si lgb est en couple donc ça pouvait être que toi Ah non mais Libé peut être en couple mais et tout. Je... Mais oui oui mais du coup euh... Du coup je pense Est -ce pas... Qu Est-ce qu'ils et pourquoi Si t'es bah... GB jamais tu me donnes des gaps gros c'est... Bah gros euh... Du coup je je pense que es pas gros Bah bon. <rire> euh, non mais... Par bon, contre Recep il avait 15 gaps ce bâtard hein Bah... Les... Alors... Salut les gars Salut Bah non bah oui Ça ah, va le vous C'est qui qui fait l'homme un peu non, viens, viens, viens, on a besoin d'eux en vrai, on a besoin d'eux, ouais, y'a trop, de trop de villageois, trop bon. de villageois. C'est vrai, c'est vrai. On aurait pu aller les fight, mais j'ai peur que Lib clame qui n'est pas lgb. Oui, <rire> ils, ils, -ils, ils ont dit, ils, sont -ils ont dit, ils j'ai fait gauche. ça me fume, non, mais... ça me fume Eh non mais attends, Lib il a baït mieux que ça J'ai été archi con toute la game, mais faut pas déconner, y'a des limites quand même. Non mais moi game, mon cerveau, je sais pas, c'est la fatigue, en sais mais.. je suis <inaudible>. trop trop nul. Enfin, je pense que c'est bizarre en vrai. Sois-le, oh, celui. le C'est qui il y, a, il y a tout le monde. C'est mort, on, a, nice. on avait l'occasion de le choper. Ah, c'est hein. bon. C'est mort. C'est mort Vas-y, vas-y, viens, viens, viens. Bah ça, tu feras gaffe derrière toi. Hein. Le Quoi derrière moi J'ai envie de sausé, moi ouais, non mais... J'ai euh... pris le combo Je suis mort. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mange. Après Bichard, c'est dans ton avantage, avec. Oh, il a trop bien joué. En fait c'est libre le GB, gros. Bah oui Ah si si, il l'a dit devant nous Vas-y Jimmy Non putain Ah oh, merci. Voilà. Ok moi Oh putain C'est mort, je peux rien faire GG les gars oh. Mais attends que eu trop le ça, le... il te restait combien le Mec, je te jure, je t'ai passé deux fois Ah oh, je viens de guerre les gars comment, comment tu t'es fait cramer euh... Au-dessus, au-dessus, au-dessus, il un co Bah c'est archi pas molle lgb gros Il n'avait pas de gapple, il est tout mangé. Ces derniers kills sonnent comme un goût de victoire. Une victoire pour qui Le village, les loups, le couple. Et c'est ici que l'homme engendra sa première erreur, sa première erreur de toute la partie. En effet, en essayant de choper le stuff restant, afin de m'équiper correctement, je n'ai pas pensé à une seule seconde que je ne puisse pas retrouver mes deux alliés. Malheureusement, ils sont en train de poursuivre Narco, qui va rapidement tout leur avouer. Leur avouer que Lib n'est pas le LGB. Leur avouer que je les ai bernés. Avouer à Byslide. Que je l'ai bien niqué quand même. C'est la sauce C'est la sauce les gars, je vais vous le dire tout de suite pourquoi. Parce que euh, ils vont se dire, ouais Bichard c'est le LGB entre eux. Psychose et Liv je vais pas pouvoir les rejoindre. Eux, je vais pas pouvoir les rejoindre, je suis tout seul. Je suis tout seul avec Narco. Ici, ma seule chance est d'attendre. Attendre une erreur, un fight, un clean up. Attendre pour mieux surprendre. T'as encore des gaps pour pas m'attendre C'est Arnaud, il y a Bichard. Salut char. Bah, gros, j en, j en Je, je devrais suis... pas nous focus Charles, tu tues, tu, nous t'es perdu hein. Oui, Viens la psychose, viens la psychose. Je suis en dessous, je suis en dessous, je cherche Bon allez. Désolé, gros, je suis désolé! Mais comment c'est quoi, tu m'as donné des gaps plutôt tout, comment Tu dois en avoir plein, ça veut dire! Non, non, non. Non, non, mais j'avais pas. pas! Oh là là, je suis wesh! Gros, et gros, t'as lâché quoi? T'as lâché pas, un! T'as lâché T'as lâché un! Je me suis fait <rire> berner toute la game, c'est pas la queue, hein! Ouais, bah ouais! Du coup, enculé! Y'a un arco-caille! Tiens, j'y vais! Arco-command! Ouais Fais ta boque, ta boque. Ah, parce qu'il me semblait que je prenais cher Merci mec Le petit croissant. Oh. là Bah non, il est Il est Je suis mort Meurs. Oh. J ai... J ai... J'ai pas l'air de décider à bouger, non. Euh, je m'assuie Je vais euh. euh, rencontrer d'autres gens et puis voir ce qu'il qui en est. Bouge euh, ouais. <rire> Pourquoi Parce que t'es pas beau. <rire> non il a dit que t'es pas beau. Non, mais ils étaient... En gros là je suis passé par le pont en diagonale et ils m'ont intercepté sur le pont quoi moi j'ai plus en fait. ouais, je Bah... Vous n'enviez pas chopé du p 3 sur le set Non, non j'ai pas non a un pun, pour cette game Bichard, on... ouais Vas-y go On y retourne On dit qu'on a réussi à s'enfuir ouais, Il est en mode les gars, les gars c'est Matox, Bichard, bon voilà bah c'est bon Je vais là on est quand même... euh... ouais. Ouais. en éclamer Ouais Par contre si t'as du stuff je veux bien j'en peux plus 3 maintenant Ouais gg GG Mais t'en avais récup combien du coup ah. sur Rastom Parce que moi j'en avais vu 40. plein dans le stuff 40 Putain, okay, c'est euh, si ouais. pour ça que t'as pu te permettre de, de bien me, me brain. Putain, si tu la win, t'as un LGB de ouf là en fait, en train de me dire. Non, non, non, non c'est impossible que je la win, gros. Non, mais je suis, ouais, mais même, le même dans le cas, le cas pro, il y a la psychose. putain de vie enculé. En effet, l'homme savait vers ce quoi il se dirigeait. Un couple est des plus féroces, libres et psychoses. Il va devoir survivre, il va le devoir vivre. Et les flèches s'échangent et s'échangent, et la petite aiguille de l'horloge se déhanche. Le temps passe et les îles coulent, et l'homme commence à pleurer des larmes de sang qui mouillent. Il réalise alors que son dernier combat s'achèvera ici, et qu'il n'a plus aucune chance face à deux guerriers, vaillants, comme on le dit. Il ne sait plus où regarder, il ne sait plus où frapper... Il ne sait plus que faire, il n'y a que de l'amour dans l'air. Et un jour, un grand homme a dit que c'est dans l'obscurité qu'on voit la plus belle des lueurs. Non ah. <rire> Oh Oh non Il est Vas-y, monte, monte, monte, monte. Il est là Monsieur. Ça fait mal hein C'est comme une Plus gapelle Plus que toi Oh merde. Descends, descends, <rire> Je me martyrise Il est là, il est là, Le dessus, je suis je suis je suis suis à la trace là, je suis on je là, je suis La chasse là, je la récupère T'inquiète On monte On monte là, là, On repère, en repère. Non Il est dans l'eau, il se noie, il se noie Il est mouillé le loup <rire> Il est en dessous, regarde, il passe là Merde, je le vois en dessous Il n'y a plus de flèches Ah merde Euh, tiens Ah je vais plus le 7. Merde Ah Ça oui. n'est plus où Je suis pas d'un d'enfer <rire> Bon bah, c'est fini Okay. <rire> Il est chiant Tu remets ton pouce maintenant ça va Je yeah. <rire> Bah, ouais. Ouais. bah... <rire> Encore Recule, recule Recule Ah ouais, je suis mort, je suis mort à l'instant T'es mort GG mec tu mets deux coups ça tue. Oh yes Oh yes C'était tombé à combien Bichard GG gros c'était j'ai Le boss GG GG Oh t'es tellement monstre Bichard est-ce que je Bah oui non mais oui Est-ce que je peux t'emboucher s'il te plaît Bichard pourquoi Pour une expérience. Ok, on fait ça, on fait ça. Et c'est ici que l'homme a réussi à montrer que persévérer servait à quelque chose. Prendre son temps, attendre la bonne occasion. Comme quoi, qui l'aurait cru Que l'histoire d'un homme irait aussi loin Que l'histoire de cet homme finirait bien Et dans la bataille, il aura perdu des amis, des alliés. Et je n'ai pas trouvé de rime qui allait en mai. Parce qu'au final, vous êtes là et je vous en remercie. Ceux qui sont sur la première, ou qui regardent la vidéo après. Ceux qui sont dans leur lit, dans leur canapé, devant leur PC. Nous avons... Attendu deux semaines, et combien de temps attendrons-nous avant le prochain triomphe Qui sait, cela arrivera peut-être au prochain LG. Alors je vous donne rendez-vous ce soir, demain, après-demain, toute la semaine en stream sur Twitch. Et samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à vous, mes chers compatriotes.